Vous parlez des fonds, c'est intéressant. Euh, quelle part un particulier, euh, euh, disons qui n'est pas un professionnel euh, de la bourse, euh, doit réserver au fond et la poche qu'il peut investir en direct Est-ce qu'il y a une, une proportion idéale bah, Tout dépend. 100% du... sur mandarine, j'imagine, pour Marie-Jeanne. Mais... <rire> non, mais du, tout, tout dépend du temps qu'il y consacre, parce que c'est vrai que... Euh, — Moi, si je devais investir en Asie, c'est clair que j'irai au travers de fonds spécialisés. Oui. Euh, même bon, sur l'Europe de l'Est, il se trouve que j'ai géré des fonds exposés sur ces, ces, ces pays-là. Donc je pourrais revenir en direct sur ces pays-là. Euh, faut connaître. Mais, en mais fait. Voilà, faut comme connaître. Dirait il Buffett, faut, faut, faut connaître. Faut connaître connaît. la liquidité. l'histoire des titres, la liquidité, avoir les, les bons mmh. interlocuteurs. Donc, euh, c'est sur des pays étrangers, c'est plus, c'est plus difficile. Maintenant, quand il s'agit du marché français, si, si quelqu'un y si, passe du temps, euh, il peut avoir beaucoup d'informations au travers de la presse, notamment. Roland, voilà, vous avez une religion. Mais moi, logique. je vais repartir avec votre plaquette euh, de fond <rire> euh, mandarin, parce que je, je reconnais qu'on l'a pas recommandé... Euh, <rire> à nos lecteurs, mais je vais regarder. Non, nous, on est... Euh, effectivement, on a une majorité, euh, on a beaucoup de lecteurs qui sont PEA. Donc, pour nous, c'est très important de trouver euh, des produits euh, PEA. Et euh, donc, sur les fonds, euh, on a été... Euh, on a gardé, euh, notamment, euh, un fonds Carmignac émergent, qui n'a qui pas été euh, extraordinaire, mais qui, finalement, a bien tenu, a bien a bien géré la crise. On a coupé la position 2 mais euh, on est resté sur ce fond et, finalement, euh, on n'est pas euh, donc, on, on garde cette petite position. Euh, donc, on est, euh, on est également, euh, on a gardé un, un petit euh, morceau de l'ETF Gold Billion. Donc, euh, on a on a rappelle peut-être ce, ce sont ouais. les ETF, hein, ces fameux trackers. Ce sont des. des, des investissements financiers qui reproduisent les, les tendances, des euh, indices, hein. indices. Voilà. En fait, on sait un petit peu des, des, des concurrents des fonds. Mais quand on parle de fonds indiciels, pas du tout des fonds mmh. de conviction comme les vôtres. Mais pour aller euh, chercher un marché, un produit euh, spécifique comme l'or, par l exemple, on peut, million, euh, ouais. on peut acheter ça comme une action et sans, sans, sans frais.